tout le monde c'est Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui on fait une vidéo SQDC numéro 225, une vidéo très très très attendue des abonnés de Winman, le Dead Boba de Namasté. Et oui un deuxième produit euh, Dead Boba, on a fait euh, dernièrement le Boba de Top Leaf, écoutez ce produit là ici là, très dispendieux 41,60$, est-ce qu'on a la même chose ici dans le produit de Namasté pour 12$ de moins on va le savoir très bientôt, euh, top leaf on avait quand même vraiment aimé ça, j'ai gardé euh, une cocotte à l'intérieur pour faire un joint à la fin du vidéo, euh, je vais vous décrire le goût, le buzz avec le produit Namasté, et puis à la fin je vais goûter à celui-là juste pour le goût, comparer le goût. Top leaf on va mettre ça de côté, on a déjà fait la vidéo. Euh, quand on regarde la variété euh, sur le site de la SQDC, euh, C'est un petit peu... Euh, moi, ça, ça, je comprends pas pourquoi ils ont écrit ça. La variété, ils ont écrit Boba Couch mélangé avec du Dead Star. Et écoutez, vous savez très bien que quand on prend le Boba Couch et puis qu'on le mélange avec le Dead Star, ça donne le Dead Boba. On l'avait vu dans notre cours euh, du Top Leaf, le, le Dead Boba de Top Leaf. On avait fait le cours. Et puis, je comprends pas pourquoi qu'ils ne nous écrivent pas « Dead Boba » dans la variété du produit de Namasté. Pourquoi qu'ils nous écrivent le croisement D'habitude, euh, ils nous écrivent la variété, le croisement. Euh, on a juste à regarder Winman pour savoir le croisement. Donc, ici, la variété « Boba Kush » mélangeant en « Dead Star », c'est du « Dead Boba ». Donc, ils nous ont fait… Euh, ils ont facilité la tâche, on ne sera pas obligé d'aller faire des recherches pour savoir c'est quel croisement euh, qu'il faut pour en arriver là. Donc, euh, je comprends pas pourquoi il a écrit ça, mais c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Donc le Boba couche avec du Dead Star, ça fait du Dead Boba. Vous vous rappelez euh, de Turpine, hein? Turpine c'est mon troisième chat. T'es en train de jouer avec le tableau, là. Alright, écoutez, euh, j'ouvre ça maintenant. 29,60$, c'est 12$ de moins que le compétiteur. On a hâte de voir qu'est-ce que ça sent. 17% de THC, on peut avoir entre 17 et 24. 17.0. là, là, là, là, là, là, 17 là j'ai vraiment le minimum qu'on peut avoir. Mais quand même, à 17%, là, euh, c'est quand même bien. Euh, pas en bas de ça pour un habitué Mais ce qu'on veut savoir, c'est vraiment les terpènes. Hein, le goût. Terpènes, c'est vraiment le goût. Terpène dominante, si Myrcène. Euh, Myrcène, ça me dit quoi? Ça me dit que c'est la même terpène que le pink couche de Saint-Raphaël. On va aller voir en bas dans la, le site de la SQDC. la deuxième terpène. Humulène, troisième terpène. Pas sûr d'aimer ça. On ouvre ça ensemble. Oh! Petit goût, euh, je pense, gazi, hein! Oh! Je vais rouvrir le top litre! Oh! My god! Je pense que j'aime mieux une namasté! Oh! Il y a un petit goût de.. Avec les produits boosts là, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça là-dedans. Là. Pour garder l'humidité! Ça, ben ouais, ça sent pas bon, hein? C'est-tu épicé, terreux? Je suis joue d'un fil, mon gars. Ok, euh, je vais mettre ça de côté. Mais celui-là, ici, très, très, très intéressant. Bon, C'est moins intéressant qu'au début, là. Euh, oh, tout est mietté. Tout est mietté. On va regarder ça avec euh, mes super lunettes. Écoutez, la vision de proche, là, elle est vraiment moins bonne, mais avec ça, ça va être parfaite. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de tricônes. Oh, petit poil de cheveux ici. Bizarre. Il, il, est très, il y a beaucoup de tricônes, vraiment. Vraiment. Il, il est tout magané. Beaucoup, beaucoup de tricônes quand même. Beaucoup de tricônes. Je vais allumer ça tout de suite. Le goût, euh, la première drape était bonne, mais par après, euh... Un petit coup de carofilène là-dedans? Humulène, je la connais moins. Ça, c'est euh, goût de noisette. Je pense que le humulène, je pense qu'on trouve ça dans le houblon, hein, dans la bière. Humulène. Uh, j'essaie de regarder ce qu'on peut voir avec ça. All right. on va y grainer un joint. On connaît Namasté, hein? c'est une compagnie de Zenabis. Zenabis, ils ont euh, Namaste et aussi Reop. On connaît Reop, c'est un produit à 3,5 grammes, là, sous les 20 dollars. Reop, là, c'est très, très, très compétitif, très agressif dans les prix. Par contre, ils ont augmenté leur prix. Euh, on sait que Reop, ils ont des euh, 15 grammes et puis ils ont augmenté ça de 5 dollars. Ils avaient les produits euh, 15 grammes à 66 et là, c'est rendu 71 c'était vraiment pas cher. Là. Euh, je peux les comprendre d'augmenter leur prix. Ils étaient vraiment, vraiment moins dispendieux que la compétition. Ils peuvent se permettre là, de mettre ça à 71 dollars. C'est sûr qu'on veut toujours payer moins cher, euh, mais il faut les comprendre. Là. Ils veulent faire de l'argent. Il y a tellement de compagnies qu'on ne reverra pas l'année prochaine. Là. Euh, vraiment, là. vraiment, il y a beaucoup de compagnies qui vont faire faillite. Donc, euh, je ne sais pas si leurs euh, produits vont être euh, continués par la, la compagnie qui vont les acheter ou peut-être que ça va disparaître. Ok, ben je vais vous montrer la cocotte euh, depuis près à la caméra, comme ça vous allez voir là, euh, les tricônes. Alright gang, on est de retour avec le Dead Boba de Namasté. Pour voir le cannabis ici, là, je pense qu'on voit très bien là, euh, les trichomes qu'il y a là-dessus. Petit point blanc miniature là. Vous voyez, c'est toutes des petites cocottes, ça me fait penser un peu là, au San Rafael Pink Kush. Pour la grosseur quand on regarde de près, là, même les petits morceaux, c'est quand même beau là. petit morceau de feuille ici hein. ah, c'est dur, là. j'essaie de zoomer Mais comme ça, on a, je pense qu'on a une belle vue d'ensemble de ce qu'on retrouve dans le cannabis, là, dans le contenant. Ah, écoutez, euh, j'enroule un tout de suite, là. J'ai vraiment le goût d'essayer ça. On est de retour. Écoutez, euh, j'ai roulé mon joint. J'ai échappé mon plateau. Donc, j'ai recommencé la vidéo. Vraiment hâte de voir euh, si ça va devenir mon préféré produit de Namasté. Euh, présentement, mon meilleur produit de Namasté. Euh. Le Ultra Sour, là, très populaire. Euh, je pense que le Ultra Sour, c'est le plus populaire euh, de Namasté par rapport à mes abonnés, mais... Même moi aussi, là, je pense que le Ultra Sour de Namasté, c'était mon préféré. Le Sensi Star, j'avais eu beaucoup d'attentes. Euh, je ne l'avais pas aimé. C'est que le Shishkabari de Namasté. C'est un petit peu, là, le, le bas de gamme. De, du purple chitral de San Rafael. Mais là, on s'entend, le purple chitral de San Rafael est ici. Et puis le shishka berry de Namasté est vraiment là, très bas. Là. Une grosse différence. Okay? Par contre, il y a des gens qui aiment beaucoup le shishka berry de Namasté. J'allume ça vraiment excité, C'est même, la même variété que le compétiteur. Okay? Euh, top Leaf. Namasté, Top Leaf, c'est le même produit. C'est du dead boba. 12$ de différence. D'accord, vous voulez avoir le prix de Zenabis, le prix de l'action? 8 sous. Pour 8 sous, vous pouvez propriétaire de cette compagnie-là, la compagnie qui fait les produits Namasté et Reop. Je ne suis plus actionnaire de Zenabis à 8 sous je ne suis plus actionnaire, peut-être qu'à 5 sous je devrais revenir, non, non, non, non. Présentement, euh, je vais laisser ça aller Zénabis. Pas convaincu. <coughs> je vois la rallumer là. y <coughs> a un petit peu trop de papier, mais convaincu les boys, très léger, hein, très léger, euh, je parle pas du 17%, je parle vraiment du, de l'arôme, c'est pas assez goûteux. Pas si c'est la troisième terpène qui joue beaucoup, là, le humulène. <coughs> Mais euh, d'après moi, le humulène commence à embarquer là-dedans parce que le il c'est quand même assez léger. C'est le mélange des trois qui fait en sorte que ça donne ce goût-là. Euh, pourtant, quand j'ai ouvert le contenant, j'étais excité. Encore une fois, la, la, la première odeur, c'est quand même bien. C'est quand même bien, quand même bien. Quand tu, quand tu prends une grosse respiration, on dirait toute gauche. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit que c'est un goût gazy euh, sur Instagram. Mais tabarouette que c'est. Hey, c'est c'est. Gazi là. Tu sais. Mais je l'aime pas. Je l'ai pas. Euh, je, sais, je sais que je sais que j'ai pas d'air convaincant. Là, mais. Je n'ai pas trop trop aimé. Euh, comme le Sensi Star, le WaPo ben ben. Je n'avais pas trippé bien ben. Durgamata 2, je l'avais aimé, mais c'est un produit avec CBD, Je ne le mets pas dans la même catégorie. Le Shlik Shish, -Shish euh... J'ai été quand même assez déçu là. Euh... À chaque fois que je le fumais, là, je le comparais au Purple chistral. Euh, le ultra sour, c'est vraiment leur numéro 1. Mais quand même, le... puis le euh, MK Ultra aussi m'a déçu. On pourrait dire que le Dead Boba me déçoit. Euh, mais c'est quand même.. Euh, il est équivalent là, à égalité avec le Ultra Sour. C'est pas le même buzz, Ultra Sour, il réveille. Lui, c'est indiqué là, euh, Indica. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Ce n'est pas un Rockstone. Tu pas un goût gazé comme le Rockstone de Broken Coast. Attends-toi pas à ça. Là. Je me répète pour me convaincre. Je me répète pour me convaincre. Je sais qu'il y a un petit goût gazé quand tu le respires. Mais quand tu le fumes, tu cherches ce goût-là et on dirait qu'il n'est pas là. Moi, je ne dirais pas que c'est gazi. Là. Je ne veux pas euh, être responsable là, de, de, de, de, de cette réponse-là. OK. Euh, Peut-être qu'il devrait être gazi, hein C'est du dead boba, j'imagine. Hein? Donc, on voit ici là, le boba-couche avec du OG-couche. Il, il serait supposé y avoir du gazi là-dedans. Euh, Garantie là, que... Ça fait longtemps que j'ai pas fumé le boba de Top Leaf, mais je garantis que je vais plus l'aimer. Je vais quand même le terminer, celui-là. J'avais j'avais des grandes attentes. Euh, c'est est quand même. C'est quand, quand même mon préféré, là, euh, Indica de Namasté. Ils ont quand même 7. 7 variétés. Euh, sur 7, c'est ma meilleure. Euh, à égalité avec le Ultra Sour mais c'est mon meilleur indica euh, qu on... ils n'ont pas d'hybride eux autres eux hein. autres au moins c'est clair c'est Sativa ou Indica ils ont... c'est ça Est-ce que je te le recommande? c'est combien ça? c'est 29,60. c'est bon, il est bon, il est correct il est correct euh... ce serait tellement plus facile s'il si serait à 25$ Là, à 25$ je te dirais oui la 29 et 60, là, on parle de 30 ici, C'est un 5 de trop. C'est un 5 de trop. Pour que tu veux, tu, tu veux m'en vendre à tous les semaines Tu veux tu m'en vendre à tous les mois Ou tu veux juste m'en vendre euh, une fois par année ou jamais Tu sais, c'est ça. Quand tu fumes là, tu, sais, tu veux que le gars t'en rachète. Là, tu sais. À 29 et 60, euh, ça va être une fois de temps en temps. Tu rends sûr. Quand on pense au How Wired Break, hein, le How Wired Break de Riff, qui est à 27,90$, un 2 piastres, un 2 pièces de moins. C'est sûr que je m'en vais avec le How Wired Break de Riff. Il y avait tellement de tripons, hein, il y avait des tricômes en maudit. Ah, il n'est pas si goûteux que ça, je le trouve pas assez goûteux. Hein? C Les tricônes, est-ce qu'ils peuvent nous jouer des tours hein, un peu? À moins c'est la troisième euh, terpène, la humulène, qui est en train de tout scraper mon Myrcène. Euh... Parce que je pense que le myrcène, puis euh, le myrcène, c'est ça qui donne, pense, le goût de diesel. Je ne sais pas si je me trompe là c'est une combinaison de terpènes qui donne un goût diesel. C'est une combinaison de terpènes qui donne le goût diesel. Je me reprends, excusez. Une note sur dix? Caline de colline, hein? Il n'est pas super avec moi. Il n'est pas super. On dirait que le 17% j... c'est pas ça que je vais te faire comme vidéo, de toute façon je ne peux pas deviner d'avance ce que, que je vais dire dans la vidéo, tu sais. Mais j'étais sûr que ça allait être bon, j'étais sûr à 12$ de moins, 2 de boba, quand l'ai ouvert, j'ai vu les tricombe. la première odeur, plus que le temps passe, plus que mon opinion descend. Il va y avoir une note de passage ici, on sait qu'une note de passage, on donne 60%. Euh... Je pense qu'il y a plusieurs cannabis que j'ai donné cette note-là. On, un... on va y aller avec un 7 sur 10. On va y aller avec un 7 sur 10. Il y a quand même beaucoup de tricônes. Euh, peut-être que le humulène, peut-être qu'il peut-être moins. L'effet est peut-être moins bon avec moi. Peut-être qu'il va être meilleur avec vous. Euh, je te dis, si la vidéo dure encore 10 minutes, je vais le mettre à 6,5 sur 10. Je suis déçu par le goût. Je suis déçu par le goût. Alors, regarde, décision finale, 7 sur 10. 7 sur 10. Okay? 10. C'est quand même mon, mon, mon meilleur euh, de Namasté. Il euh, y en a d'autres que j'ai pas essayé, que le facteur a passé. Euh, le citrique. J'ai pas essayé le citrique. Ça sent bien, ça sent bien dans le mois de juillet. Excusez-moi, je suis en retard d'une vidéo. On va se reprendre aujourd'hui. désolé, 31 vidéos sur 31 jours au mois de juillet, les boys et les girls. Pas convaincu pareil. Pas convaincu pareil. Je t'ai dit, il m'a donné 6.5. Hey les boys, je te laisse là-dessus. Euh, Dead Baba, de Namasté. Alors, regarde, je vais rouler un joint de ça. Je vais rouler un joint de ça. Je veux vraiment comparer, là. Euh, je ne sais pas si la step est un petit peu ou il est vraiment grande. Tu comprends? Je ne le mélangerai pas avec mon restant. Sauf que le Dead Boba ici de Top Leaf. Je pense que le goût... Euh, Carioufilaine ou terreux et... Euh, euh, ou terreux? Cariophylène, hein? ça L'humidité est parfaite hein, je le répète. On est au Québec au mois de juillet beaucoup beaucoup d'humidité dans l'air les contenants ne sont pas hermétiques à 100% donc euh, l'humidité euh, rentre elle sort comme elle veut euh, je fais une demande aux euh, compagnies qui fournissent la SQDC euh, on voudrait avoir du gelato euh, beaucoup de monde me demande où est le gelato à la SQDC on veut du gelato euh, tellement populaire euh, au British Columbia, en Colombie-Britannique. Euh, où est le gelato? On vient de recevoir le Girl Scout Cookie qui était temps. Hein, on n'y pas encore goûté. On a hâte de voir le phénotype. Euh, du GG4, hein, le Gorilla Glue, on l'a vu à deux reprises. Les vidéos s'en viennent très bientôt, au mois de juillet, avec euh, la marque Souvenir d'Emerald Health et de Dubon Select. Écoutez, euh, après le Girl, Girl Scout Cookie, le GG4, il manque le gélato, hein? Il faut toujours faire des demandes pour euh, recevoir, mais ben, là on le demande. On veut du gelato à la SQDC, hein? On ne sait pas c'est qui qui va nous le faire, hein? Quand il y a une compagnie qui va en faire, toutes les autres vont en faire. Juste à penser à... au Sensi Star, au Pink Kush au Blue Dream, pas grave, on peut comparer, on peut comparer, avec le nombre de variétés qu'on commence à avoir à la SQDC, ça ne me dérange pas euh, qu'il y ait des, des, des dédoublements là, euh, du même, de la même variété, souvent il y a des différences hein, entre les deux, et puis, avec le prix, on est, on est capable de prendre une décision plus éclairée. À savoir, euh, on va s'en racheter de ce produit-là, oui ou non. Euh, le buzz de Namaste, euh, il commence à rentrer, mais. Euh, C'est beaucoup plus célébral que physique. Euh, moi, je trouve que celle-là, là, justement. Je ne l'indiquerai pas que, comme un indica. Justement. Euh. Tu veux pas que je le mette ça si va? Je te le mettrais hybride. Je te le mettrais hybride. Euh, vraiment, vraiment, là. Je sais pas si c'est moi, mais avec ma composition là de mon corps, mais le Myrcène, Cayophilène, Humulène. Moi, mon gars, là. Euh, je suis bien bien réveillé. Euh, Il n'y a pas d'écrasé. Je ne suis pas relax. Je ne suis pas relax du tout. Euh. Écoute, c'est un indica, euh, indica euh, élevé. Densité élevée. Comment c'est tu sais pas densité? C'est quoi? C'est... Euh, densité? Je suis désolé. Peut-être le pote qui me font ça? Non, non, non. C'est juste que je ne suis pas bon en français. Mais euh, élevé en THC. Élevé en THC, donc, imite euh, élevé en indica, peu importe. Euh, pas tant que ça pour moi, pas tant que ça, c'est pour ça que si tu t'attends à être écrasé, avoir un goût gazi, je sais pas vraiment où eu, eu le goût gazi, je suis pas écrasé comme euh, le goût gazi supposé de te donner en général, écoute, t'as dit, 16.5 sur 10, T'as dit, mais il goûte pas cariophyllène tant que ça, il goûte pas cariophyllène tant que ça, là. Il goûte pas Califlaine, au là-moi c'est humulen. le moment, mélange des trois qui donne ça. Top Leaf, je n'ai pas fumé beaucoup là, euh, du Dead Boba de Top Leaf, donc c'est pour ça là, que j'ai pas du super mémoire là, de, de me rappeler qu'est-ce qui goûte exactement. C'est quoi je sens Rafael, mon gars, euh, je le connais pas mal le goût. Le High Break de Reeves, je le connais pas mal le goût. J'ai fumé un 11 hein, 28 grammes hein, avec euh, le ben oui de Petite poff. sont rendus où les ben oui? Ils sont en où les trois produits de Petite porte avec Tzigidou? Euh ben oui pis l'autre c'est quoi donc? Euh... Je me souviens plus. On compare les deux Dead Boba. Voici le Dead Boba de Top Leaf. pas pareil c'est pas pareil c'est beaucoup plus de qualité <coughs> ça se compare pour man ça se compare pour ça se compare pour oh, c'est beaucoup plus fort euh, beaucoup plus fort man tout cas le pourcentage est à 17 25.8 25.8 c'est vraiment vraiment beaucoup plus fort là Prendre deux pas, ça va être égal à l'autre au complet. Là. Vraiment, là, vraiment. Là. Il est tellement fort aussi. Tellement meilleur, tellement meilleur, tellement meilleur. Ça, ça, ça, ça se compare pas, Ça se compare. moi, ouais, mais 12$ de plus, écoute, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est comme, euh... je connais rien des voitures, là, mais c'est comme une Toyota, puis une Ferrari, tu comprends-tu, c'est comme, tu connais rien des chars, mais tu sais qu'une Ferrari, ça, ça va plus vite, c'est que ça vaut plus cher, tu sais, c'est, suite, suite, suite, fait que là, si je commence à trop fumer du top leaf, mon gars, je L'autre, ça va être à 5,5 sur 10. Tu comprends-tu? Puis là, le boss, il va embarquer du top leaf. Alright. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Euh, 29,60, c'est trop cher. Quand tu goûtes au top leaf, mon gars, euh, tu ne veux pas payer 30$ pour ça. Tu ne veux pas payer 29,60$ quand tu goûtes au top leaf. Si tu n'as jamais goûté au top leaf, fume ça. Tu vas te faire fourré de 5$. Moi, bon, au moins, tu vas dire, ah, il n'est pas si paiement, monsieur de fourri de 5$ Winman, il l'a dit. Mais ben, moi, je te le dis. Économise ton argent. T'as 30$? Tu veux aller acheter un dead de bas de Namasté? Économise encore. Tu veux fumer tout de suite, t'as pas l'argent? Je comprends. Ben, si tu peux aller chercher 12$ de plus. Va chercher le top leaf, euh, je sais pas ça va être du 25.8 le THC, qu'on voit tu ça c'est sûr que peut-être tu n'auras pas à faire. 25.8 c'est le deuxième plus fort là, euh, de mémoire euh, que j'ai pogné, le deuxième plus fort en un an et demi là, depuis que la SQDC est ouverte, c'est le deuxième plus fort que j'ai pogné, donc en, en THC, en THC, parce que d'autres cannabis que le THC était plus bas mais qui m'ont basé vraiment vraiment plus fort, le Pink de San Rafael, là, euh, 23% je me rappelle très bien, c'est très très très très très puissant. Et puis le plus fort qu'on avait eu, c'était 27% avec le Sensi Star de, du Bon Select, puis c'était pas si fort que ça, là, euh, le Pink Couch de San Rafael était beaucoup plus intense. Le Sensi Star, de, le Star de, du Bon Select que plusieurs personnes s'étaient procurées à 27% de THC, c'était l'équivalent d'un 20% puis même un 19% de pinko je sens de San Rafael. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout le monde le disait. Tout le monde le disait. là, C'était évident. Je te laisse là-dessus. Je pense qu'on a assez dit. Euh, le dead boba de Namasté, euh, c'est très bon, mais entre les Namastés. Si on veut se comparer avec 48 nord, écoutez 48 nord ça tire fort, hein? c est, c est... Donc on peut pas comparer ça avec grill, euh... les produits San Rafael sont 30$, dollars. les produits San Rafael sont 30$ dollars ou 50 sous, hein? euh... c'est pour ça là, que c'est difficile là, pour Namasté de compétitionner avec leur gamme de prix. Donc, euh, Namasté, une des compagnies que euh, la gamme de prix est le plus variée. Hein? Ils ont euh, trois gammes de prix pour la même marque. Habituellement, là, euh, les compagnies essayent d'avoir le même prix pour la même marque de commerce. Euh, la marque de commerce qu'on parle ici, c'est Namasté. On ne parle pas de la marque de commerce Reup. Donc, euh, quand on regarde là, la marque de commerce Namasté, il y a du 24 et 60. 25 et 24 et 60 chez Chikabary. 25 et 50, Durga Mata 2. Ça, ça met marque marque, Namasté. Ultra Sour, 29 et 60. C'est un troisième prix. C'est ça, c'est ça. Trois prix pour euh, les produits Namasté. C'est vraiment euh, assez complet comme vidéo. Euh, je pense pas être capable de t'en dire plus. Euh, 6.5, 7 sur 10. Euh, pas gazi vraiment là, écoute, c'est gazi à 1 sur 10. 1 sur 10. Euh, Boba couche en Dead Star, on le sait. Hein? On le sait que le Dead Boba, excuse-moi, que le Boba couche avec du Dead Star, on le sait. Boba couche, Dead Star, on le sait c'est du Dead Boba. Fait que, euh, on le sait. 29 et 60. Sucré terrum ou Sucré, terreux, moufette. Euh... Moufette. Pas sûr, moi. Peut-être que leur gazi, la petite affaire, c'est peut-être moufette avec euh, terreux. Mais c'est terreux, puis euh... Hey c'est sucré là, à 1 sur 10 Mouffette à 1 sur 10 Terreux à 5 sur 10 Puis, euh, Un petit peu de myrsen, là. Qui donne euh, le goût mouffette Je sais pas trop là. Pas convaincant hein Pas bien convaincant cette vidéo là hein? euh, Un peu, 1 sur 10, un peu C'est ça, c'est ça Zinabis, c'est ça Namasté c'est un peu, c'est correct, c'est un peu, c'est pas sûr, hein, pas sûr. Chez Shkaberry, ah hein? c'est-tu un peu push là, pas sûr, non, non, c'est bon, je pas, c'est, tu sais, c'est, ça passe, tu sais, ça passe, c'est, c'est, ça va-tu survivre, ça, Zénabis, hein, la, ça atteint en dessous de l'eau, là, hein? c'est, ils n'ont plus d'air, là, hein? là, ils ont plus d'air, là, ils ont de la misère, Zénabis, Namasté, Re-Up, augmente les prix de 5 c'est pas... c'est pas si si... hein? c'est pas en tout cas, je te laisse là-dessus, je vais euh, entamer le dernier vrai dead Boba de top Leaf. le compétiteur à Namasté mais comme tu peux voir là, je suis vraiment pas écrasé, euh, j'ai bien de la jasette euh, c'est là qu'on peut voir là, c'est quand même assez rare c'est quand même assez rare que euh, j'ai pogné des indicos qui étaient vraiment pas indicos pour moi. C'est vraiment rare que j'ai pogné des Sativa que c'est quasiment un indica. C est, c est, ça arrive vraiment souvent que ça correspond. Hein? Ça correspond. Mais présentement, le Dead Boba de Namasté qui est indiqué Indica, pour moi, c'est un, un, un, un hybride. Un hybride légèrement satisfait. Ouais, ouais, ouais. donc je te laisse là-dessus, la vidéo complète, euh, donne un pouce si tu veux, euh, donne-en un, et puis euh, abonne-toi, il hein, y a euh, 50% des gens qui regardent mes vidéos, une personne sur deux, qui regardent mes vidéos, qui sont pas abonnés à Winman, donc euh, abonne-toi, active la cloche, parce qu'il y a quand même 31 vidéos qui vont être sorties au mois de juillet. Et puis, euh, je sors pas tout le temps à la même heure. Écoutez, je travaille beaucoup, beaucoup dans ma vie personnelle. Donc, euh, je peux pas être... Je suis pas Winman à temps plein, vous comprenez. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas capable de sortir une vidéo tout le temps à la même heure. Donc, activez la cloche. Activez la cloche. Puis là, euh, YouTube va vous avertir quand que je sors une nouvelle vidéo. OK? Je vous adore. Peace. À la prochaine.